Séance de témoignage mmh, Merci beaucoup Laurent Bonjour Ada Merci Tasha, ja bonjour. Les envoyer la du biscuit, hmm? c'est fini dans le paquet. On partage les témoignages avec vous, ok. Ça vous voulez encore. Je mmh, vais très bien. Pêche. Et vous voulais vous c'est quoi? Hop. Et vous lis le témoignage d'une dame. Elle me contacte dimanche. d'abord que le 10 est m'écrit. Mmh. Alice, on est lié bien sûr. Elle me dit qu'elle vient témoigner de l'évêque spirituel qu'elle a reçu depuis un moment. Elle dit que je sais déjà que quand on veut me faire quelque chose, je peux même identifier la personne. Elle m'écrit. Elle me dit, elle est enceinte, elle est en train de perdre l'enfant. Elle est en train de perdre l'enfant. Jeune de trois jours, avec le thé. C'est normal que ça fasse mal à la tête, oui. On a son message. La mère bonjour, euh, comment allez-vous le matin Je suis dans une petite cela. Je suis à 5 mois de grossesse, comme je t'avais dit, et j'ai commencé à perdre les eaux. En tout cas, Voilà. Donc. Elle commence à perdre les eaux. On est le 28. Et le 28, je pense que c'était un dimanche. C'est-à-dire qu'il n'y avait presque personne au bureau. Et donc, envoyez qu'on lui donne l'huile de blindage et le sel. Je vais préciser que l'huile de blindage va vous servir... Vous coupez la barrière. pour mettre pour lever la barrière, voilà. Entre vous, votre enfant, votre... Toute partie de votre corps sur laquelle vous mettez l'huile le blindage. Et le malin. C'est en voulant faire le jeu que je me rends compte que... Elle peut avoir le décepticon. Sur ma page qui écoute sa voix. Je ne pense pas qu'elle fait le jeu jusqu'au bout. Donc ce dimanche-là, elle m'a écrit à... 6h20, elle est en train de perdre les os. 7h, je vois le message. J'envoie donc, on va déposer. Euh, elle a reçu ça à 9h. Lieu de blindage avec le sel. Après, elle me raconte que elle était à l'hôpital quelque part là-bas, la montée des soeurs Après. La bonne elle lui dit que nous, elle va perdre l'enfant. Il n'y a rien à faire. Elle reçoit lui les mains d'abord son ventre. Elle commence à marcher. Mais elle dit que nous, elle ne peut pas rester là-bas. Il faut qu'elle parte dans un autre hôpital. Elle prend un premier taxi. En gros, le taxi se gâte. Quand les gens vous cherchent, elle sort du premier taxi là. Elle prend un deuxième taxi. Elle arrive à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a des hôpitaux, quand tu arrives, tu vas laisser la caution à la caisse avant qu'on ne te prenne, qu'on t'interne. Elle a d'abord tourner trois fois à l'hôpital pour chercher la maternité. Alors que la maternité est à l'entrée de l'hôpital. Dans ma qu'elle trouve, elle arrive devant le gynéco, on dit que non, on ne peut même pas la recevoir, il n'y a plus de place. Elle dit que vous avez menti, elle s'assoit. Tout ce dé dans tout dé. Vous allez me prendre aujourd'hui. Normalement, il commence à poser la question, il voit, il voit, il peut dire, ok. Le docteur fait la note. Il dit qu'elle ne paye pas la caution. On va à la caisse avec la note là, on lui donne une place dans l'hôpital. Vous savez, quand vous venez avec un cas critique comme ça, on commence à dire que non, hum, il faut, il faut qu'on perce la poche totalement, il faut qu'on annule la grossesse, parce que ça peut te tuer, ça peut tuer l'enfant. Vous me suivez même. j'ai demandé fatigué qu'on cherche la, la vidéo de ta fille on ne sait pas si elle a exactement bloqué ou pas on ne trouve pas ok vous me suivez Premier jour, on négocie avec elle pour qu'elle accepte qu'on arrête la grossesse. Elle dit jamais. Elle prend lui de blindage. Elle ouvre sous son ventre. Elle parle. Elle parle. Deuxième jour. L'eau arrête de couler. Troisième jour. Les médecins viennent eux-mêmes, ils disent que hey, la poche est en train de se restaurer seule. Donc, comme la poche était en train de se percer là, c'est qui était après s'abîmer en train de se restaurer sur sa grossesse. Seule Une semaine plus tard, ils disait que tout ce qu'elle a fait, c'est de manger, se coucher, dormir. Donc elle m'a fait le voice aujourd'hui. Ça fait exactement une semaine qu'elle avait été atta attaquée. Elle dit, maman, va au témoignage pour mon enfant. Ou... Et elle dit, qu -ce que ce qu'elle a découragé? Elle disait, jamais. c'est Dieu qui m'a donné l'enfance. Il m'a donné l'enfant. Il m'a dit que l'enfance va arriver jusqu'au bout. Il y a des choses dans votre vie que vous allez vous battre pour avoir. C'est une chose que quand tu as. Elle va finir. Tu vas te battre pour conserver. Mais je vais. Est-ce que l'ennemi connaît ce que ça, ça, ça, que ça Il connaît comment enfanter Il ne connaît pas. L'ennemi ne connaît pas comment donner la vie. Tout ce Qui s'est fait, c'est tuer, prendre, voler. Maintenant, si toi tu ne connais pas, parce que parfois l'ennemi peut, il ne t'empêche pas d'aller en main. Si tu arrives en main, tu passes dix ans sans papier, il ne t'empêche pas de te marier. Tu te maries deux mois plus tard, ton mari te laisse -y pas. Vous avez souvent vos belles-mères qui partent. Les femmes de vos pères. Là. Les, les femmes de vos pères qui sont les méchantes là. Mm -hmm. les, les, les mères de vos maris. Les belles mères Hum elle page le n'a pas peur de te bloquer. Oui. Comme elle est dans le mariage, c'est comme ça, là, tout ce qu'ils vont faire, ce sera à mon fils. Tout ce qu'ils vont construire ensemble, ça va revenir à mon fils. Voilà comment te bloquer Tu vas aller au milieu. Ne venez pas me poser des questions qui n'ont pas de sens. Tu sors la nuit fais la libération pourquoi? Dieu a donné le jour la nuit, non? Pourquoi bon, va pas faire vos incantations la nuit, là. C'est vous qui connaissez. Si vous êtes des enfants des ténèbres, bon. restez avec ça, c'est pour vous là-bas. Mon Les questions qui n'ont pas de sens. Vous bon, croyez que c'est par hasard qu'on a le plaisir de la journée sans plus longue? Quand tu écoutes les vidéos tu fais tes lavages viens on te demande un mariage il y a une langue comme ça aux états unis on se suivait avant sur facebook comme ça là un jour elle tombait sur mes vidéos Et voit ce qu'elle fait elle dit que yeah. elle dit ok bonjour elle faisait un peu genre tu vois la fille genre oui moi je vois tout ça mais bon le spirituel, moi, je ne suis pas trop sur ça. Il dit, ok. Une nuit, c'était fort. Vu elle a encore eu des échecs là-bas, elle m'appelle, elle me dit, « que Mamie, consulte-moi. » Elle lui fait la consultation. Elle dit, « Ce qu'elle doit faire. » Après, dès qu'on finit l'appel, elle, elle me dit, « Non, je vais pas faire ça maintenant. » Je n'ai pas l'argent. Il dit, « Il n'y a pas de souci, ma chérie. »« Paye ma consultation que je t'ai faite. »« tu... Bye. » Elle paye la consultation. « et en cas elle la payer, l'esprit m'a dit Là, fais -le son lavage. J'ai fait son lavage en avance, sans qu'elle ne paye. Après, je vois la voyager. Elle revient deux semaines après, elle me dit Maman, le lavage que tu m'as fait là, attends, elle te paye. Parce que vraiment, le genre de paix que je suis en de ressentir, j'ai voyagé, j'ai eu les opportunités de business, j'ai eu les ceci. J'ai dit que ma chérie, je suis en train de te forcer pour que tu fasses ton travail. C'est vrai, ma tante, toutes ces filles, elles avancent, regardent, elles sont avec les sénateurs, elles sont avec les ceci. Mais moi, je regarde les enfants de ma mère, nous, pour l'enfance, ça avance pas. Il regarde ça, moi, dit ah, tu veux que tu te es, ce quoi? Et moi qui suis, elle achète tous les kits que j'avais mis dans le web. C'est un truc comme 450 dollars. Elle achète. Elle commence à faire son travail. Un mois et demi plus tard, elle revient et dit, maman, j'ai rencontré un richissime spirituel jeune blanc. Et il veut, te, il veut être avec moi jusqu'à... Elle m'envoie même la photo. Tu les vois sur la photo comme ça. Il donne au, comme le soleil qui vient de se lever. Elle dit que maman, de tout, c'est là et moi, il ne veut pas gâter. C'est bon, je ne, veux plus, je ne veux plus courir les risques. Dit, ah, tu commences à devenir sage. C'est bien ça, ma chérie. Tant que tu n'as pas fait ton travail, tu vas confirmer. Le gars va te donner la bague, après il va fuir. Peut-être que tu crois que comme vous vous êtes rencontrés, les gens là, ne savent pas. Mmh? <rire> vous savez qu'il y a les gens qui ne dorment pas même dans leurs rêves. ils ont tellement voulu voir ce que vous faites que quand tu as une promotion qui arrive la personne la rêve elle connait Marabou l'appelle que la fille là elle a rencontré encore un homme viens ta cousine tu vois ta cousine là qui fait que t'appeler tout le temps tu un nouveau copain tu un nouveau copain oh, ta cousine là tu mmh. es tout derrière ta cousine tu dis et dis à sa mère. Deux semaines plus tard, la relation est terminée. Il y a certaines choses que vous avez faites dans le passé par pas ignorance et par bêtise. sans qu'on te parlait, tu maîtrisais. Tu en as encore souffert, ma chérie. Il tu as bien souffert. Trois mariages ratés, trois enfants, trois divorces. Après, tu t'assois, tu dis que non... C'est comme ça, généralement, toi-même, d'abord, tu dois te purifier. Toi-même. Travaille d'abord sur toi. Laisse les gars, laisse ce n'est même pas que d'abord sur toi. Parce qu'il y a un esprit qui fait qu'à un moment-là, tu les chasses seuls. Le matin, je vous donne les phrases qui disent non. Tu es une fille bien, mais trouve que quelqu'un d'autre. Oui, je. je mais. Message de l'heure. Il y a le numéro pour envoyer pour la consultation. Et ils vont vous chercher. Ils vont vous calculer. Ah, elle a reçu à partir un europe père. D'accord. Bloquez la fille là. Tu pars à l'asile, on te chasse. Tu es fait même l'enfant avec quelqu'un qui a les papiers. Il fuit, il ne reconnaît même pas l'enfant. <rire> Tu restes comme ça, tu te dis que wonderful. Quatre tentatives de papier, rien ne donne. Tu crois que c'est parce que tu as la malchance Il y a quoi sur toi qu'on peut pas enlever Et il y en a parmi vous qu'on n'a jamais rien fait sur vous. Donc, même un petit truc, même un petit truc pour te protéger, on n'a jamais rien fait. Tu es tellement élan, élan. Tu es ouvert comme la route, comme ça. Celui qui veut, il peut passer. Et comme la route. Tout le monde peut passer sur la route. Non, vous postez les mêmes messages. Je vois vos messages. Je ne pas que c'est que parfois, ils ne veulent pas me répondre. Et parfois, vous êtes figé dans votre tête que de la direction. Si je dis quelque chose, vous n'êtes même pas ouvert pour écouter. Vous ne voulez même pas comprendre. Il y a certaines parmi vous qui... Observez les cinq dernières personnes avec lesquelles vous avez été. Parfois, c'est des hommes riches. Mais à la fin, il y a tout quelque chose qui se gâte. Parfois, c'est des hommes riches. Mais on a fait le genre que l'homme n'en va jamais te donner quelque chose. « Dînes m'a m'voye. » Écris encore maintenant, là. Écris. Est-ce que vous venez vous écrivez seulement une fois vous vous découragez J'irai pour ta dîme, tu envoies la dîme et puis tu fais un voice ou bien non, tu écris euh, ta prière, tu me fais une capture d'écran pour montrer que ta dîme que tu as payé Et tu mets ta propre prière dessus. comme ça tu observes tantôt c'est peut-être seulement les footballeurs qui te draguaient toujours tu arrives à une fête comme ça là. les ministres je ne sais même pas comment hein, vos, vos routes se croissent seulement comme ça là, pam pam oui Et quand la personne te voit Au départ, il veut seulement que, non, Pff, moi, je veux, on, il faut qu'on se marie. Mais comme ton aura est là, il y a l'aura et il y a la protection de l'aura. Il y a la maximisation de l'aura. C'est-à-dire, tu tires le maximum, comme un champ. Tu peux semer le maïs sans sacler, sans enlever les herbes d'abord, sans déboussailler. Quand tu vas semer le maïs, là le maïs ne va pas donner autant que si tu avais enlevé toutes les mauvaises herbes, tu avais tourné la terre, tu as fétisé la terre. Tu as fait des sions, tu as semé, tu as arrosé. Et quand le, le maïs commence à pousser, ça donne de merveilleux. Après, tu dois même protéger des insectes. Et les voleurs qui vont venir vouloir casser le maïs avant le temps. Donc, avant votre spiritualité, c'est vraiment le hasard. Oups. Même les rencontres ne sont pas par hasard. On ne rencontre pas les hommes susceptibles par hasard. Déjà, le fait de faire que votre, vos chemins se croisent. Et en a parmi votre aura est tellement forte. Un aura, une aura, vous avez compris ce qu'il vous a dit. C'est tellement fort que il ne peut pas empêcher votre rencontre. Que vous devez faire attention aux gens avec qui vous parlez. Oh, je viens de rencontrer le fils du ministre de la Justice. Oh, oh my gosh! Je suis ici au Canada, je l'ai vu, j'ai rencontré à Toronto. Oh my gosh. Ta cousine à qui tu dis là? Ah mais tu es sûre? Ah non, non, moi m'a dit que le ministre là, son fils là, il faut faire attention. Dès que tu raccroches, elle appelle sa mère. Maman, elle m'a dit qu'elle a rencontré le fils du ministre ici. Maman, pourquoi c'est n'est pas moi qui rencontre aussi le fils des ministres? Ta mère dit, ma fille ne t'en fais pas. Mais t'en fais pas, je vais travailler sur son cas. Te voilà. Trois jours plus tard, il n'est écrit plus. C'est fini. Vous allez vous éduquer. Je vous ai dit y à l'école de la spiritualité. Et la première session qu'on est en train de lancer... Il n'y a pas de coup. Je n'ai pas mis de coup sur l'école de la spiritualité. Donc, chacun fait son don qu'il veut. Et il entre dans cette école. On a déjà commencé. On a fait quatre sciences. Donc, il nous reste encore huit sciences. La proposition en mariage qu'il y a eu hier, c'est une des filles qui est dans l'école de spiritualité avec nous. <tousse> tu as vu le gars depuis 5 ans Souvent il t'offrait des boucles d'oreilles Quand il apporte le, le coffre Le coffret des boucles d'oreilles comme ça là, tu, Après ils sont les boucles qui met sur tes oreilles Il dit ok Attends la bague jusqu'à Message de l'heure Tu es ennuyeux ou tu es ennuyeuse Si tu es une femme Ne me saturez pas de messages. Tu peux écrire. Tu, vois, tu, tu, tu écris encore. Ne viens pas me mettre cinq messages en une minute. Et je suis sûr que tu n'écoutes même pas un mot de ce qu'il dit là. La preuve, voilà, Jonas, non. Jomo, je viens de dire que tu, tu me demandes maintenant que ça coûte combien, non Parce que vous n'écoutez pas ce qu'il dit. Ne vous inquiétez pas même pour votre propre vision. Ça, que vous allez faire. Est-ce qu'on force quelqu'un sur la si Não confirme o código. de boucle la formation s'est fait totalement en ligne totalement en ligne toutes mes formations c'est toujours sur zoom Donc quand vous achetez même souvent les produits vous pouvez demander on vous met ça dans une clé usb on vous, en, on vous envoie vous payez juste pour ça et ça arrive là bas vous mettez dans votre je suis en train de faire des, des mp3 que vous pouvez jouer dans la voiture au lieu de mettre d'avoir à mettre youtube ça prend votre internet tu prends le, la Q USB, tu mets seulement dans la voiture donc j'ai bien l'intention de mettre sur ce projet là tu vois les gens de ta famille que tu, tu les vois fait, ce sont tes cousines tu as l'impression que tout marche bien dans leur vie On marche dans leur vie ah, elle se marie le mois qui suit elle tombe enceinte elle accouche on lui paye ses congés de maternité après elle accouche au premier enfant le, le, le, le, le papa l'envoie à dubaï comme cadeau d'accouchement j'ai tous les bienfaits on lui offre une voiture Toi tu accouches tu deviens la bonne de la maison tu veux faire l'école de spiritualité, il faut écrire 00237-693-50-2266. 693 93 50 2266 Tu précises que tu veux faire l'école de spiritualité. Que vos dons ne soient pas moins de 25 000. Parce que je ne veux pas vous dire que tu vas venir me donner 5 000 francs pour venir. Parce qu'il y a beaucoup d'outils que tu dois acheter pour la formation. Donc tu fais le don que tu veux, la somme que tu veux. Mais ne m'envoie pas 20 000 ou bien, je sais pas, 5 000 francs, je ne sais pas sur ça. Parce qu'il y a beaucoup d'outils, tu dois acheter le bâton de commandement, tu dois acheter les chapeaux et le tout dont tu dois t'équiper pour faire ton travail à la maison. Non, demain, dans le domaine de tes études, tu peux retrouver la merveille. Oui, Seigneur. Je veux que vous commencez à comprendre que tout dans votre vie est possible. Je vais pas vous mentir. mentir Sur dix femmes, neuf et demi. Ne connaissait pas. Donc, tu ne connaissais pas comment te protéger. Ta mère même ne connaissait pas. Ta mère même était tellement simple ton, que c'est même elle qui t'exposait aux gens. Dès que tu fais un petit truc, tu as le visa et tu as tout le quartier. Maintenant tu deviens sage. Tu vois comment toute ta vingtaine, tu aurais pu être stabilisé, tu aurais pu avancer, tu aurais pu être loin déjà maintenant, quand tu essayais un peu pas vient de déstabiliser. J'ai consulté une dame tout à l'heure, trois enfants, trois pères différents, l'animosité qui est entre les pères de ses enfants, elle et ses ne veulent même pas la sentir. c'est parce que j'ai la paix dans mon cœur là je suis en paix c'est quand tu trouves le chemin comme jésus a dit qu'il est le chemin là et tu commences à suivre le chemin tes choses commencent à avancer tu n'arrives pas à croire mais tu crois finalement je sais comment vous avez souffert je sais parfois même quand tu finis une relation tu on te parle de relation tu veux même plus entendre donc il y a un truc en toi là qui te dit que pardon non c j'ai à mes enfants, j'ai à ma maison. Pardon, laissez. Il lève les enfants, là, ils en disent. Vous allez surprendre les membres de votre famille. Tu vas rester comme ça, là. Mais si Mima mais tu vas rester comme ça ta mère va te demander que tu as fait comment pour te marier ta propre mère. mais avant on savait que tu as l'argent tu as les papiers mais on savait que bon concernant le mari on savait que, que tu as fait comment ma fille tu la regardes tu ris Oh la mère, si tu savais. Si tu savais que j'ai découvert qui je suis. J'ai découvert que tes, tes frères et soeurs de sceptiques ne peuvent plus me tenter. J'ai fait des avec eux, cash. J'ai tapé dans le rêve. Toutes leurs flèches-là ne m'atteignent plus. J'ai fait mes kits de fondation, la mère. Elle dit kit de fondation, c'est quoi Hein Et la mets, je me lave avec le sel. Hein? Amen. Amen, mesdames. Que le Seigneur qui t'a amené ici continue de t'établir et de te fortifier au nom de Jésus. moi je sais qu'il y a toujours de l'espoir je sais qu'il y a toujours de l'espoir je bénis ta dîme au nom de Jésus je déclare sur toi l'abondance l'ouverture de tes portes je déclare que tout trou dans lequel on t'a déposé on a mis aussi tes finances pour tous ces qu'on a creusé pour toi je viens m'ouvrir et je te sors de là au nom de Jésus papa Yahweh, elle est en train d'amener sa dîme à la maison du trésor J'enlève les ralentissements sur la vie de ta fille ici présent. Papa Yahweh, j'enlève les découragements, Seigneur. Toute tout, tout, euh, euh, porte qui avait été fermée par l'ennemi, je viens l'ouvrir par cette dîme. Seigneur, je déverse sur elle pendant ce mois de septembre. Les abondances financières, maritales et euh, physiques aussi, Seigneur. Amen. Je précise que quand vous envoyez vos dîmes, vous envoyez au numéro qui est sur la page. Message de l'heure, je vais te bloquer de ma page vraiment. Merci Marie. Fanny, je bénis ta dîme et je m'accorde avec toi pour la prière que tu as dit au nom de Jésus. J'ouvre tes portes. Que les projets que tu as abandonné depuis longtemps, tu les reprennes maintenant au nom de Jésus. Bintou, il y a une façon de prendre les rendez-vous. Il y a les numéros là-bas. Écris non dit que tu vas en rendez-vous. A compris. Oh là là. Il y a certaines énergies que je n'ai pas moins besoin. J'avais fermé. D'accord. Vous devez... Euh, vous devez atteindre un niveau où... Vous comprenez. Que si quelqu'un... Même si quelqu'un vous avait bloqué. Pour moi, hein, si quelqu'un m'a bloqué, c'est parce qu'il avait peur de moi. Tu ne peux pas me bloquer si tu sais que je serai inoffensif pour toi. Donc si tu prends la peine d'aller me bloquer, c'est parce que tu sais qu'il y a un bulldozer en moi. Et si tu as tellement eu peur de ce bulldozer, ah, tu sais quoi ah, Ça veut dire que on a mettre le carburant dedans. On doit sortir, il faut qu'on écrase quelques maisons. Inès Mgwe, je bénis ta dîme, je bénis toutes les dîmes qui ont été versées dans ce mois d'août qui est passé je bénis les dîmes qui ont été versées depuis le 1er jusqu'au 4 de ce mois, septembre. Je déclare sur vous, selon Malachi 3, une abondance de bénédictions au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. Je déclare aussi que cette dîme vous apporte la délivrance des choses que vous avez essayé de vous détacher depuis des années. Voilà, Amen. Il y en a parmi vous, il y a les mauvaises images. Toute personne qui a voulu donner une mauvaise image de vous, je déclare que votre image initiale est pure et restaurée. Au nom de Jésus, Amen. a arrêter d'être une fille du hasard ou un homme du hasard la vie si intentionnelle tu arrives quelque part tu sais que comme chante là même si physiquement je suis pas la plus belle mais l'homme le plus riche de cette soirée va me regarder l'âge n'a pas d'importance comme je n'ai pas pour le contrat les, les acheteurs, là, ils vont signer, ils vont me payer. Tu as ta conviction à toi. Arrêtez le hasard. Non, arrêtez le hasard. Si les choses sont dans le hasard dans ta vie, c'est toi qui as voulu. Parce que tu as rejeté le savoir. On fait les kits. N'achetez pas. On met les lavages, vous ne faites pas. Et ce matin, il me disait, les ancêtres m'ont demandé de vous dire ceci. Je précise, les ancêtres m'ont demandé de vous dire ceci. Beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup négligé la destinée de vos enfants. Ce qui fait que ceux dont tu as été victime en grandissant, tes, tes enfants sont en train de subir la même chose. Tu es en train de délaigner une maman ticonne pour tes enfants. Tu ne fais rien pour les protéger. Quand l'enfant est petit, ce n'est pas lui qui choisit les choses. Même s'il a 20 ans. Il est encore dans ta maison. Non? Refuse un peu de te laver la ça chez moi. Tu vas me dire. Il ne fait pas. Il ne fait pas. Il a 12 ans. Hein, tu sais, il est déjà indépendant. Hein? Quand il aura 40 ans, il va commencer à dire. Ma mère n'avait rien fait pour moi spirituellement. Monsieur, si vous vivez chez moi, ici si aussi indépendant et autonome, ben vous serez chez vous. Hein? Moi, j'ai pas de soucis. Va, tu peux ton loyer. C'est bien. Tu vas me dépanner. Je te dis merci. Tu disais l'enfant, là. L'enfant, là. Bonsoir la reine Nora. Tiens n'importe quelle tétuité sur ton enfant. Voilà. La reine Awa qui dit, ma reine, merci pour le lavage au sel. Ça marche jusqu'à le feu sort. Que Dieu te bénisse. Amen. Je reçois. Une bénédiction en plus qu'elle met dans mon sac. Mets dans mon sac de bénédiction. j'ai partagé le témoignage avec vous c'était un peu ça le but de cette vidéo ceux qui m'écoutent pour la première fois et qui ont vraiment la soif de réussir je sais que vous allez écouter mes vidéos pendant les 48 prochaines heures vous allez tellement m'écouter que vous allez voir ça entendre ma voix dans votre maison alors que je ne suis pas là c'est généralement vous que vous rêvez de moi oh j'ai rêvé été vu tu m'as tellement écouté que tu m'as appelé dans ta maison. Hum. C'est Dieu qui a commencé. C'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. Voici une bonne soirée. Les programmes audio, comme j'ai dit, les MP3, ils seront bientôt disponibles. Ceux qui veulent rejoindre l'école de spiritualité, écrivez seulement, vous dites école de spiritualité. Vous faites votre don et puis on vous, fait, on vous passe les vidéos vous écoutez. Donc ça se fait à distance. On a réunion les lundi. Lundi et jeudi, 21h. Allez un peu me checker. Allez voir ce que je fais. Allez un peu voir plusieurs de mes vidéos. Vous avez suivi. Si vous avez des témoignages, non, je vais voir la page, je vais voir si j'ai encore une autre, un autre témoignage que je peux lire avant de partir. Donc, ma reine, depuis que j'ai vu la vidéo de l'offrande à l'eau Elle a fait une offrande à l'eau Voilà, ça, les avocats de l'Allemagne Qui, qui s'intéressent à moi J'ai fait la connaissance d'un jeune homme depuis un an Il n'avait jamais voulu me voir Chaque fois, il avait une raison Mais hier, il m'écrit Il me dit qu'il veut me voir Moi, ça, j'accepte ma reine rapidement Je fais mon bain d'attraction Donne-moi tout sur ma langue Sur les bras Ma paume de main J'arrive, le gars est très beau Le genre que j'aime là je vous ai dit ce matin que vous allez avoir les désirs de votre cœur. Ma chérie, tu m'écoutes non. Tu sais que toi, tu es laide Tu es une très belle femme. Dit tu es le genre de femme mannequin là, on sait pas où tu as accouché les enfants. Donc, dit le genre que j'aime là, il ne me quitte plus depuis hier. Les textos. Je suis aux anges, maman. Il est ingénieur. La voiture de ça, je me suis sentie vivante. Depuis là, je suis électrifiée. Je sens une puissance jusqu'à que je dois avec mes pieds. Bonsoir ma mère, j'ai eu une expérience de fou ce matin. Après avoir pris mon bain spirituel, j'ai mis mon parfum Donne-moi tout. Je vous ai dit que vous devez tous avoir les Donne-moi tout. Plus j'ai les témoignages sur les Donne-moi tout, plus je augmenté les prix des Donne-moi tout. Il Donne-moi tout, il y a l'huile de blindage. La femme, au début de cette vidéo, je vous ai parlé du témoignage de la femme qui, a, qui perdait déjà son bébé. On avait déjà dit que l'enfant perdait les os de 5 mois de grossesse. J'ai envoyé lui de bénédiaire, elle la mis sur son ventre. Voilà une semaine plus tard, l'enfant encore dans son ventre. Bien pourtant. Les médecins qui étaient de dire que non, il faut qu'on on, on, interrompe la grossesse. Eux-mêmes sont dit qu'ils sont choqués. J'ai eu une expérience de fou ce matin. Après avoir pris mon bain spirituel, j'ai mis mon parfum, donne-moi tout. J'ai demandé à avoir un million pour gérer une situation dans mes affaires. À 16h30, ma soeur m'envoie 500 000 pour que je gère la rentrée. Alors que j'ai fait cela, et avant ça, je lui ai demandé les 1 million. Elle m'a dit qu'elle dit qu'elle va voir. Aujourd'hui, après avoir mis mon donne-moi tout, et je demande 1 million, quelle que soit la provenance, elle m'a envoyé 500 000. Et je crois que mon travail spirituel est en marche. Je ne vais pas lâcher. Bonjour la reine Jocelyne, ma reine Lumière, je tenais à, partage, à te partager ma joie. Depuis que je te suis, tes conseils avec assujité et rigueur, les portes se débloquent. Je viens d'avoir une promotion très importante qui me donne une place, très, une place très importante dans la société où je travaille. Je suis même passé au-dessus de mon précédent directeur. Celui-ci avait fait quelques lavages et il a fait, euh, on avait fait l'eau. Le, le, je suis allé à l'eau avec son, son cas. Bonsoir, ma reine. Je tiens à te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi, malgré le fait que je n'ai pas encore pu acheter le kit chez toi. Mais j'applique ce que tu dis lavage au sel, pipi, rituel de matin avec le soc. Grâce à ces conseils, je sens un changement dans ma vie. Je ne suis plus simple ton. Je vais payer ma dîme pour la deuxième fois depuis que je suis née. Je suis quittée de 9000 francs à 8500. Elle est de 900 francs, pardon. 900 francs. Voilà ça, 900. Attendez si je peux vous montrer. Voilà 900. 900 et payer 900 de 10 maintenant elle, elle paye 8500, ça veut dire que son revenu est quitté de 900, ça veut dire qu'elle avait 9000 francs, oui, maintenant elle a payé 85000 francs, je rends grâce au Tout-Puissant et j'ai la ferme conviction que la prochaine fois ce sera le quadruple de ce que j'ai payé aujourd'hui par, et par là je paierai aussi mes kits. j'ai un autre témoignage. Bonjour, ma reine. Je vais, me, je vais même commencer par où J'ai suivi une vidéo où vous conseillez aux gens d'utiliser les pipis, le pipi, les sept premiers jours du mois. Donc, depuis le 1er août, je le fais jusqu'au matin. Où je, où je vais un songe dans lequel, je vois un songe dans lequel. On m'a tendu un piège pour m'enfermer dans la maison de ma belle-mère. J'étais à l'intérieur et tout était bloqué. Il n'y avait pas d'ouverture. Je me suis mise à fouiller jusqu'à trouver une fenêtre à moitié fermée. Et c'est par là que je suis sortie. Elle m'a vu, elle a mis un groupe de personnes derrière moi. J'ai tellement couru. À un niveau, j'ai tendu mes deux mains vers le ciel et j'ai appelé le Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt, je me suis sentie remplie d'Esprit Saint. Notre Seigneur est réel, ma reine. Et le pipi marche. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Il est vraiment... Le chemin, la vérité et la vie. Mille merci, brave René pour tes enseignements. Que le Tout-Puissant te fortifie davantage. Depuis que je suis tombé sur tes vidéos, il y a beaucoup de changements dans ma vie. Et j'ai parfois l'impression que je sors d'un coma profond. Merci, merci. Tes enseignements sauvent des vies. Nous quittons de simpleton à sage. Je n'ai pas encore acheté vos kits. Mais je vous dis toujours que quand vous commencez à m'écouter, certaines personnes vous m'écoutez, vous n'avez même pas 5 francs dans vos poches. Ton pipi ne se paye pas, ma chérie. Pourquoi ton pipi, tu achètes le set de 5 ans au quartier, tu utilises. Voilà les témoignages des gens qui ont fait le pipi. Il n'est pas encore acheté vos kits, mais ce mois, si j'ai pas le bracelet blanc rose, oeil de tigre, elle a mis ce mois, si j'ai pris le bracelet oeil de tigre blanc rose, vraiment ça marche. Que le ténèbre vous bénisse. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je me nomme, bon, je ne dirai pas son nom. Je suis camerounaise, en fait, je vous suis depuis bientôt deux semaines. Déjà, et j'ai décidé de, de vous écrire aujourd'hui. Il y a cela quelques jours, plus précisément le 26 juillet, je suis tombée sur une de vos vidéos de TikTok. Et dans cette vidéo, vous étiez en train de faire un enseignement sur le lavage au sel. C'est vrai, que je le faisais avant, mais pas comme ça. Je, je le faisais avant juste comme ça. Le 27 juillet matin, avant de sortir, j'ai pris mon bain au sel et j'ai demandé au Seigneur de me protéger contre tout accident. Je suis sortie, je me rendais chez une patiente pour lui faire les soins à domicile. Je suis infirmière. J'y suis allée, j'ai fait les soins, À mon retour j'ai échappé à un grave accident. Je dis grave parce que s'il s'était produit, c'est aujourd'hui que je serais peut-être morte. Je rends grâce à Dieu et depuis ce jour j'ai commencé à vous suivre sur toutes les plateformes. Gloire à Dieu pour ton témoignage. Coucou, ma reine d'amour, mon cœur est dans la joie. Entre le jeûne et la prière de mercredi, le bain de sel, avec les urines, le matin et le soir, le lavage à distance du premier. Elle avait payé pour le lavage à distance de, du 1er août. En passant, ceux qui n'ont pas encore payé pour le lavage à distance, vous pouvez le faire. Quand tu nous demandais de danser et de recevoir nos papiers, et visa ma reine, j'étais moi debout dans mon salon en train de danser. de danser mon baladé que je reçois les papiers de mon fils, et dans le nom de son fils, au nom puissant de Jésus, que ce qu'on met six mois avant de répondre aux gens, le mien sera avant la fin du mois d'août. Et voilà que, bim, je reçois la convocation aujourd'hui, avec un avis favorable, carte circulaire, et sa nationalité à ses 18 ans. Je tiens à préciser que mon fils est arrivé en France le 25 novembre 2020, ça fait même pas encore deux ans, sans visa, bien que je sois française, et je ne l'avais jamais déclaré, pour des raisons de famille dont le dossier était très compliqué, qu'on oh, va faire le test d'ADN pour être sûr que c'est votre enfant. Je, vous, je viens glorifier le nom du Seigneur et je dis merci à toi, Marraine, sois abondamment bénie. Bonjour Marine, je te suis depuis plusieurs mois et j'applique tout ce que tu nous dis à la lettre, c'est-à-dire je me lave au sel, le pipi, je lis les psaumes appropriés. Le lavage à distance, ça se paye à par Orange Money ou MTN Money ou bien si tu es à l'étranger, tu payes par PayPal ou bien tu fais un Western Union. Ok, donc là-bas, la distance c'est 55 euros ou 56 dollars. Dans certaines vidéos, vous, vous allez entendre 50 euros en France. C'est face et 33 800. Donc voilà ce qu'elle dit. Je n'ai pas encore acheté, je n'ai pas encore pu acheter les produits chez toi, ma reine. Je viens ce matin faire mon témoignage. J'ai fait un rêve la nuit dernière. J'étais sur la moto avec le bébé de ma copine. On est passé par le marché Dakar et je voulais acheter les prunes. Voilà que la moto s'arrête. Je tends l'argent à la vendeuse. Au lieu de me donner les prunes, elle me dit plutôt que j'ai un truc à faire sur toi. Suis-moi. J'avais peur puisque je ne la connaissais pas. Sa voisine me dit « Vas-y, voilà que j'entre dans le magasin de cette femme ». À ma grande surprise, je vois les malades coucher avec les perfusions. Elle me dit « couche-toi ici », chose que j'ai faite. Elle envoie directement sa main dans mes voies génitales. Je crie que ça fait mal. Je vois elle enlève cinq mois de palme. Elle me montre en me disant « voilà ce qui te bloque » et directement je me suis réveillée. Ma à travers ce rêve, je dis grandement « merci pour tes conseils. Je sais au fond de moi que dans si peu de temps, j'aurai de l'argent pour acheter les différents kits. Merci encore. Et encore après toi, Après, après, après toi, c'est le virage. <rire> vous êtes marrante. Après toi, c'est le virage, ma reine. Nous m'amusez souvent à vous mots Ma reine, je n'ai pas, pas les justes mots pour vous gratifier. Croyez-moi, d'abord, vous avez boosté ma foi. Et je vous assure que même si ça ne va pas encore très bien, J'observe tellement de changements dans ma vie depuis que je vous suis. Et je prends mon bain de sel. Ma reine, permettez-moi de venir à ma cup et passer même une nuit. Vous <rire> pas. Passez une nuit avec vous. Vous couronnez tout si je pouvais... Je vous offrirais une voiture. Car pour vous, c'est rien. Mais ce que vous avez engagé, là, a bouleversé ma vie. Et grâce à vous, je passerai, euh, je passerai moins qu'à domicile. Vous voir. Ah, c'est beaucoup trop dans mon cœur. Je pleure de joie, maman, je On va m'amusez ce soir. C'est est... Une autre qui a dit, « Je viens de témoigner le succès de mon fils au bac. Gloire à Jésus. Ma reine, depuis l'offrande à l'eau, j'entends la voix de l'esprit dans mes rêves. J'ai rêvé cette nuit... J'ai pris un œuf à coquille blanche dans un sac devant la porte de derrière de ma maison, familiale à Yaoundé, un sac transparent. L'esprit m'a dit, c'est une barrière. Et toujours cette même nuit, je, vois, je me vois en train de prendre le dessus sur l'un de mes ennemis. Vers 5h30, j'assiste à une bagage générale, une dame que je connaissais et une autre que je ne connaissais pas. Celle que je connaissais a beaucoup frappé celle que je ne connaissais pas. Et le fils de celle que je ne connaissais pas a demandé à l'autre dame, que je connaissais de ne pas tuer sa mère. Et en descendant, j'ai vu cette dame que je ne connaissais pas, assise le dos, tourné. Je me réveille, je vois une étoile dans le ciel pointée vers moi. Ma reine c'est rare, ici en France, de voir une étoile dans le ciel. Donc je pense que celle-là, le Seigneur lui a montré la victoire qu'elle avait sur ses ennemis. Ça, ça fait d'abord le lavage à distance Dit, si tu ressens la délivrance, ça veut dire que tu as été délivré. Alors, ah, voici un autre témoignage. Aussi, j'ai fait le bain de pipi du matin. Depuis lors, je me sens très fatiguée, en plus de la fatigue de grossesse. J'ai mis du sel dans l'eau. J'ai mis mon pipi. J'ai lu le versé et je me suis lavé ce matin. Après le bain du soir, des gens sont venus dans le rêve. Dans mon rêve, la nuit me dit d'arrêter de te suivre et d'arrêter mes prières. Sinon, sinon, il y aura des retombées. Ça m'encourage à continuer encore. Je vais continuer. <rire> Bonjour ma reine Jocelyne. J'ai eu, eu ma délivrance cette nuit. Comme vous nous parlez toujours, on refuse d'écouter. Il faut nous chuchoter maintenant cette nuit avant de dormir, j'ai rangé mon eau salée dans le verre transparent avant de dormir, après avoir prié dessus, woke, oh ma reine, j'ai tout vu comment les, so les serpents sortaient de la maison comment on a retiré les choses mystiques au bas, ventre de, au bas de mon lit comment j'ai combattu avec une petite fille sorcière qui avait l'apparence de ma ménagère jusqu'à j'ai pris le couteau de cuisine et tué la tué à coups de poignard en criant au nom de Jésus, comme j'ai étranglé les gens au oh, maman merci ma reine, pour mon cœur. Merci, la reine, pour mon cœur. J'avais une force inhumaine. Je criais seulement Jésus, Jésus. <rire> ouais, je suis fatiguée de lire les, les, les, les, les témoignages. <rire> ça, c'est les témoignages, de même quand mais que vous m'avez dit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des témoignages. Vous ne partagez pas. Je ne sais pas pourquoi. L'offrande Le à l'eau, ça coûte 50 000. J'ai prolongé la promotion pour une semaine encore. Après, ça, c'est 100 000 francs. Tu as compris? Comment faire le fond d'aller Il y a tellement de luxe Sur la page il y a plein de témoignages Il y a tellement de témoignages Bon, pratiquement la lecture. Bonsoir, ma reine, je suis une jeune camerounaise âgée de 34 ans. Je vous suis depuis deux mois et demi. Lorsque je suis tombée sur votre vidéo, ça a été la connexion totale. Je me suis directement abonné. Je suis les vidéos tous les jours. J'ai commencé à acheter, pas acheter les selles chez, avec les enfants. Je donne-moi tout et j'ai fait toutes les astuces à la lettre. Je paye ma dîme et, et comme cela, j'ai eu l'ouverture pour acheter le kit déblocage plus plus. Je suis également dans Zoom, le groupe de prière. C'est la troisième fois que vous venez dans mon rêve. Et cette fois, c'était pour me dire que tous les blocages sont tombés. Et que si je continue avec les produits, ce sera juste pour les bénédictions. Je rends grâce à Dieu pour vous et pour moi. <rire> Bon, bonsoir ma reine, je suis Tatata, je viens, de faire, je viens faire mon témoignage. Waouh, ma reine, durant mes bains, j'ai demandé un contrat, un bon contrat pour mon mari. Et on l'a appelé dans un institut où il a déposé le dossier depuis deux ans. Waouh. Deux ans. Maintenant qu'on prend son dossier, waouh. Bon, je viens faire mon témoignage, je vous suis depuis plusieurs mois. Et je partage vos conseils sans toutefois les pratiquer. Donc, elle partage elle ne fait pas. Il y a cela quelques semaines que j'ai commencé avec le sel. jour et nuit. Plus que j'ai envie de me faire consulter. Je suis resté avant-hier, une idée m'est venue. Je suis resté avant-hier. Une idée m'est venue de faire les croquettes. Et j'ai posté. J'ai fait et j'ai posté sur mes statuts. Une minute après, j'ai eu la commande de trois bouteilles. Vraiment, merci, je suis dépassée. Je ne pouvais jamais imaginer cela de moi venant. Vraiment, merci beaucoup. Et en passant, le lavage des urines est très, très efficace. Sans vous mentir, je vois beaucoup de choses qui changent dans ma vie. Merci. Bonjour ma reine, reçois la bénédiction de Dieu infiniment. Hier, pendant le direct, je baillais énormément. J'étais extrêmement fatiguée, mais j'ai des courses, j'avais des courses à faire. J'ai pu m'allonger. J'ai fait ce que tu nous as demandé de le matin. J'ai fervé le sel, j'ai ouvert les fenêtres et l'eau le du direct. Le soir, j'ai lancé l'eau dans tous les coins de la maison en leur donnant deux semaines pour partir. De, euh, pour partir. Cette nuit, je me réveille, j'ai envie de faire pipi. J'ose pas me lever, l'esprit insiste, va faire pipi. Au final, je me lève, j'arrive dans la salle, je trouve un gang de toilette par terre. Je ramasse, je range, je reviens me coucher. Je réussis à trouver le sommeil, j'entends un homme sortir rapidement dans le coin où se trouve la télévision. J'entends plein d'oiseaux et toutes sortes, de toutes sortes sorties de ma tête accompagnées des cris. Des cris. J'ai retenu les cris du corbeau. C'était tellement beaucoup, Marée. Je ne cesserai jamais de suivre, reçoit, bon, de, de te suivre, reçois abondamment la bénédiction du Saint-Esprit. Et après, il dit, au total, 11 personnes qui sortent de ma maison. Je crois que c'était la suite, j'avais demandé de prendre de l'eau, de lire le somme 35 et de verser ça avant de se coucher, de lire, de verser ça dans la maison, et de commander à tout mauvais esprit, toute entité, de, la, de sortir. Onze personnes sont sorties de sa maison. Témoignage du kit attraction Le premier jour que j'ai commencé à utiliser cela pendant ma prière, j'ai vu une image de moi assise sur le tabouret, et une longue chaîne attachée sur mon pied droit. Les poudres que j'ai mises dans le yaourt et celles que je bois, avant de me coucher, font des méveilles. Depuis deux jours déjà, que j'utilise au kit attraction tous les 6 heures du matin je vomis la gorge était lourde comme si j'avais un caillou qui était coincé maintenant ça ne l'est plus mon, ch mon chéri c'est le, le love que tu veux voir oh, elle a faire le kit attraction elle dit que son gars est devenu non, il est devenu amoureux jusqu'à oh, un autre témoignage Ma reine, vraiment la poudre de, de désenvoûtement a désenvoûté mon mari oh j'ai fait encore le témoignage dessus le gars répond « Mal, mal !» Et le gars est devenu doux comme un agneau. Il ne fait plus allusion à cette femme qui le manipulait ni aux enfants de dehors. Donnez-moi alors les likes. Donnez-moi les likes, de ma vidéo. Facebook, si parfois vous dormez trop, c'est ça que vous commencez à m'énerver, moi. Souvent, vous êtes raison, ça vous êtes vous, Bonsoir, Reine Mafo, je suis une votre fidèle auditrice. Depuis l'année que je vous suis, sans consultation, je me lave avec le sel. De cuisine dans l'attente de livraison de mes produits que j'avais commandé j'avais aussi fait mon lavage du mois lavage à distance à peine reçu mes produits et commencé les lavages au sel et suivant et pratiquant vos vidéos ma vie et mon moral ont repris j'ai commencé à avoir des projets comme retourner à l'école passer mon examen je suis devenu comme un oiseau sorti de cage j'ai commencé mon traitement par le kit déblocage le mois suivant le kit fondation Dès que j'ai commencé le kit fondation, le quatrième jour de mon bain, j'ai reçu des témoignages de, de mes sœurs. Chacune trouvait une solution à leurs activités. Une de mes sœurs faisant dans le business était, était bloquée, n'avait pas de contrat. N'avait pas de contrat. Elle marche, elle a n'avait pas de contrat de marché. Elle a eu deux contrats de marché pendant mon jeûne et, et mon traitement. Je passe signaler que toute ma famille se lavait au sel depuis sept mois. La paix règne dans la famille, ma reine. Merci pour vos conseils. Et les témoignages jusqu'à je crois que je devrais faire les séances de témoignages au moins une fois par semaine Il y a tellement de témoignages mmh. et eh bien monsieur envie. Oh, vous avez je suis plus populaire au gabon qu'au cameroun même au Gabon, je peux pas marcher une heure de temps sans qu'on me reconnaisse. En fait, tous les 30 minutes, il y a au moins deux personnes. Donc, je suis là, en bordure de route. Je vois ce monsieur. Bonjour, madame. Il vient vers moi. Oui, je vous suis sur TikTok. Il dit, OK. Vous mettez en pratique ce qu'il dit. Au début, il dit d'abord non. Il dit, oh, il faut mettre en pratique. Il dit, non, non, je mets en pratique, je mets en pratique. Il me dit pour le bain de pipi. Pas fini. Il arrive, j'ai presque fini. Je mets du sel et tu fais frit d'abord. Il me dit donc qu'il avait sa tante chez qui il vivait quand il était petit. Il dit que sa tante connaissait l'astuce du pipi. Sa tante et son oncle. Et il faisait ça. Ils à leurs enfants. Il me disent qu'aujourd'hui, ces cousins-là sont très bien placés. Ils ont fini leurs études. Ils ont des bons boulots. Je lui ai dit que c'est comme ça que vos oncles et tantes font. Ils connaissent. Je ne connais pas les noms des gens sur Facebook. Va, écrire sur WhatsApp, sur la consultation. Arrêtez de faire votre truc là. dis que je ne t'oublie pas pour la consultation. Je vais savoir que ton numéro, c'est quoi. J'ai 559 messages non lus sur WhatsApp. Et voici voir si ouais, elle C'est 552 maintenant. Voilà, voilà mon WhatsApp. Voilà ça. 552 messages. Non, lui. Aidez-moi aussi souvent. Souvent, vos pères, vos tantes connaissent c'est qui peut vous aider. Ils donnent à leurs enfants. Ils ne vous donnent pas. Tu es là, comme ta mère était à monter depuis là. Tes cousines sont mariées, non? N'est-ce pas? Après, il fait, il dit, ah, en tout cas, ça va, Dieu va aider. Je lui dis que non. Arrête. Je vous parle dans les vidéos tous les jours. Comme tu es tombé sur mes vidéos, je suis sûr que tu ne fais même pas ce qu'il dit dans les vidéos. Et toi-même, tu me dis que ta tante, ta tante, ton oncle et leurs enfants faisaient la suite du pipi. Et aujourd'hui, les enfants sont bien. On vous a même seulement attaché. Amen, grâce divine. Parfois, je vois que... Tu vois que... C'est ce que la tante n'a pas fait en cachette pour sa fille. Mais maintenant, tu tombes sur mes vidéos, je t'ai dit. Et je t'ai dit d'aller faire. Tu ne veux pas faire. Pourquoi? Tu es bête. Tu es fou. Hein? On t'a attaché que comment? Viens un peu, juste, tape ta tête là-bas. Et, ta et, tape, et tape un peu ça bien. Ta mère qui pouvait faire n'est plus là. Accepte. Et ta mère est morte. Elle ne plus fait pour toi. La consultation, c'est 33 800. 33 800. Donc vous écrivez pour ça. Bon, je vais vous laisser. Bonne soirée à vous. Est-ce que vous croyez que quand vous faites votre travail, c'est d'abord pour moi Avant que ton argent ne touche ma main, que ça d'abord touche ta propre main. Quand les choses marchent, n'est-ce pas, l'argent vient à ton compte. Est-ce que ça vient à mon compte C'est pas, non Voilà. Non, il faut comprendre alors.